Qu'est-ce que vous pensez de votre quotidien Ouais, mon quotidien. J'aimerais pousser un coup de gueule là. Et j'espère que les géants de ce monde vont m'écouter. Ces monstres ne cessent de dépenser en armes. La guerre leur rapporte évidemment énormément d'argent, en plus de la barbarie qu'elle provoque. Foutu troisième guerre mondiale. Quand est-ce que cet horrible massacre prendra fin est-ce que le gouvernement s'occupera un jour des problèmes écologiques à venir Au lieu de polluer là davantage notre atmosphère avec une surproduction d'armes inutiles qui mène à des rejets énormes de dioxyde de carbone Le pays se fout de nous. Regardez, prenez-moi, je suis agricultrice. Je suis forcée d'apporter tous les jours des échantillons à l'armée pour leur prouver que mes récoltes ne sont pas polluées. Ils ont détruit nos plantations et en plus, ils nous volent les seules récoltes potables en nous dévalisant. Je mange quoi, moi on est forcé de travailler sous cette foutue chaleur qui ne cesse d'augmenter Quand est-ce que le gouvernement prendra en compte le réchauffement climatique Ouais, pas... Ouais, c'est bon, j'arrive. T'as les échantillons, Luc Oui, t'inquiète, je les ai. Bon, on va pouvoir apporter ça à l'armée et puis se reposer. Et ça va ton dos Ah, mon dos, ça va, t'inquiète. Et travailler sous cette chaleur, ça devient de plus en plus insupportable. T'es sûr que tu veux pas te reposer Non, parce que tout ça, je peux l'amener à l'armée tout seul, hein. Pas de problème. Ne rends pas plus malade que mon vieux père Ça avance, tes vidéos Non, ça avance. Après la fin des récoltes, je me suis dit que... Ce serait une bonne idée qu'on aille au lac. Tu veux que je t'emmène filmer au lac Non, euh, non. Non, pas avec ton dos, non. Bon, t'as peut-être raison. Mais tu fais gaffe au pick-up, hein. Bon, Marc, dans l'état qu'il est... Toutes les caisses sont chargées, c'est bon. Allez Out! Monsieur Bonjour messieurs. Bonjour. Merci. Voici quelques pots de miel. Regardez, c'est du miel. On a une ruche dans notre ferme. Vraiment C'est pas évident d'avoir des abeilles. C'est une belle offrande que vous nous faites. Je fais que de servir mon pays, monsieur. Le pays est fier de vous. D'ailleurs, tu sembles être en âge d'intégrer nos troupes. Tu serais intéressé pour devenir un héros Non, on ne devient pas héros, on tuant des êtres humains, monsieur. Oh. Non, mais il me donne à beaucoup de mal à la ferme parce que j'ai des problèmes de santé. C'est un bon petit gars. Très bien. Vous faites du bon travail, et l'oncle Sam vous remercie amplement. Au revoir, messieurs. Jamais, jamais je participerai à cette douche je... je comprends pas. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ils s'obstilent à envoyer des humains alors qu'ils ont une armée de, de droïdes, hein Tu peux m'expliquer ça Fais jamais confiance à ces saloperies. Ouais. Oui. Arrête Tu sais bien que je suis pas photogénique. Non, c'est juste pour moi, allez Mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça Les conserver. Tu vois le disque dur J'ai économisé pour l'acheter. Oui. Je vais tout mettre dessus. Je t'ai gardé des images, des, des sons, même, même des odeurs de la nature. Je t'aime mon fils. Moi aussi. Tiens, ce soir, on va aller à l'étang observer les étoiles. Papa, ton dos, non. Oh, mais on s'en fout de mon dos, ça va mieux. Tu sais, j'en ai marre de rester enfermé dans la maison. Puis, c'est pas drôle d'être bloqué toute une vie. Ouais. T'as peut-être raison. Ouais. Allez, je te laisse prendre le volant. Mais fais gaffe, il a plus de frein. Quoi Non, je déconne. Ça, vous êtes un des pirates les plus connus de ce bateau. Vous avez forcément la reconnaissance. Ça ne Une quête. Quatre gros coffres d'or. Oh, oh. ce dernier mois de décembre. Et la guerre fait encore rage. L'Angleterre et la France viennent tout juste de larguer d'un de nombreux missiles en direction des états unis En réaction au refus de la négociation entre notre pays et l'Union Européenne qui concernait, je le rappelle, l'eau potable. Je vous prie de garder votre calme et de rester protégés dans vos abris personnels et dans les camps de protection mis à disposition par l'État. Fin d'entrée. Arthur Lumière, bureau. Peux-tu me donner l'heure exacte Il est très exactement 23h36, 13 secondes, hein? 23h36. Merci, Arthur. 23h36. Je m'apprête à effectuer le 358e test du projet TR. Faut que je sorte d'ici. Arthur, tu peux m'aligner la ligne de code 78K3105. Ligne de code 78K3105 affichée. Ensuite, active Force Wave. Force Wave activée. Et entre ligne de code COD la ligne de code COD 2.5548. La ligne de code COD 2.5548 a été implantée avec succès dans le logiciel Force wave. Et entre les dossiers A, B et D, c'est tout. Et oh, dans les plugins, hein, tu ne te pas cette fois-ci Veuillez excuser ma maladresse père, les dossiers A, B et D ont été importés avec succès dans le pudding Spitfire 3 de Force Wave. Tiens c'est rapide le transfert aujourd'hui la dernière fois, ça durait une bonne vingtaine de minutes. La mise à jour effectuée le 11 décembre 2070 à 7h45 et 13 secondes me permet une meilleure dynamique père. Arthur Oui père Code système 0400SBM. La ligne de code système 2.0400SBM vient d'être ajoutée. Le système est opérationnel. Activation du projet TR. Bon voyage père.